Ça vous arrive souvent de penser, c'est ça que j'aurais dû dire. Et si on mangeait mon gâteau Voilà, c'est ça que j'aurais dû dire. Seulement moi, j'y ai pensé qu'après. C'est ça que j'aurais dû dire, sûrement après ces questions, oui. Oh là là, oui. Et même c'est ça que j'aurais dû faire. Oh là là Ça m'arrive quand quelqu'un me euh, m'agresse dans le métro ou euh, quand euh, quand quelqu'un me parle mal, je suis vraiment nul. Ah oui, si j'étais vraiment adapté, là, c'est là que j'aurais dû dire ça. Ouais, ouais. Je, je, je, je bredouille des trucs qui ne veulent rien dire et après, euh, je me dis, bah, et j'ai la phrase parfaite qui me vient, évidemment. C'est putain, mais c'est con. J'avais un truc marrant à répondre à ce truc-là et je pas, je l'ai pas dit. Ouais, ça, ça arrive souvent. Monterai parti tôt. Ah bah oui je préfère me poser les questions avant, parce que si je me pose les questions après, c'est trop tard. Euh, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'escalier, hein, de, de penser après à ce que ce qu'il aura été pertinent, fort et gagnant de dire sur le moment. Et quand ça m'arrive, ça me, ça me fait râler. Ah